bonjour j'espère que vous allez très très bien pendant ce temps de confinement euh, voilà donc euh, c'est vrai que pendant le confinement c'est un temps consacré à la famille très peu de temps pour youtube mais euh, finalement j'ai trouvé un créneau euh, pour euh, tous mes abonnés et tous les gens qui me suivent alors en fait aujourd'hui euh, je vais faire une petite analyse euh, alors, on est donc le, le sujet de l'actualité, c'est le coronavirus. Alors, le coronavirus, en fait, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question d'où vient ce virus euh, Quelle est sa signification Et quel est son rôle, euh, son rôle dans l'histoire, dans le parcours historique du monde Alors, en fait, lorsqu'on lit la littérature, euh, la littérature anglaise, américaine, euh, la science-fiction, on trouve plein, plein de prédictions, euh, plein de scénarios qui ressemblent au coronavirus. Donc, en fait, on se pose la question parfois, est-ce que la fiction précède le réel ou bien le contraire, le réel qui inspire la fiction Donc, la fiction, euh, la littérature de manière générale, elle peut nous, nous guider vers vers la vérité historique, vers la, vers la vérité de ce monde. Alors en fait, on va. Euh, on sait bien que. Euh, un livre qui est très connu, qui a, qui a vraiment qui a, qui a raconté l'histoire du, du coronavirus, hein, qui s'appelle. Euh, s'appelle Eyes of Darkness de Dean Kuntz. Donc c'est un roman euh, très connu, enfin, il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont qu on parlé. Et il y a aussi le cinéma donc le cinéma également qui, qui est une sorte de fiction ce cinéma aussi est très visionnaire donc il nous a aussi averti sur la venue d'un virus mortel un virus dangereux pour l'humanité alors en fait aujourd'hui on va s'intéresser à ce film canadien un film très court mais très intense un film qui annonce cette histoire du coronavirus en Chine et nous allons voir que ce coronavirus est lié donc à un agenda messianique, la venue de l'antichrist donc en fait ce corona ne vient pas par hasard, l'histoire a un sens donc c'est une étape préalable à la venue de l'antichrist. Alors Nous allons analyser et vous allez voir pendant l'analyse vous trouverez plein plein de surprises euh, des surprises euh, énormes dans ce film, qui n'arrête pas de nous surprendre et toujours, euh, il est toujours déchiffrable euh, de, de manière euh, renouvelable et de manière euh, surprenante. Alors, on va commencer euh, l'analyse de ce film. On va analyser quelques extraits, pas tous les films, les extraits qui concernent l'annonce probablement de ce virus euh, qui euh, menace le monde entier. On y va. Nous voyons donc des blindés qui avancent vers une jeune fille chinoise qui brandit un drapeau blanc, un drapeau de la paix. L'ange de la mort qui, euh, qui aborde la jeune fille. Et cet ange, il, a, donc, il surgit dans une sorte de feu d'artifice qui nous rappelle euh, la fête de Nouvel An chinois. Et si vous regardez bien cette jeune fille, elle porte en fait un petit cœur sur la joue. Et ce petit cœur nous rappelle, euh, nous rappelle la fête de de saint valentin euh, et on sait bien que le mois de février en fait c'était euh, la pleine épidémie euh, au mois euh, donc en chine donc vous voyez bien donc cette jeune fille est donc en fait lorsqu'elle est abordée par euh, l'ange de la mort donc on voit bien que elle est complètement donc déçue désespérée et euh, elle arrête euh, subitement de contester euh, et elle accepte le sort elle accepte le destin en fait. Alors si l'on regarde bien euh, les prédictions euh, de l'économiste de 2017, nous voyons quand même l'ange de la mort qui est, par, qui est sur la carte euh, DEF. Euh, vous voyez bien, donc en fait vous avez l'ange de la mort qui, euh, qui vient. Euh, l'économiste de 2019, on pareil on trouve les quatre chevaliers de la mort qui arrivent sur le nord de la France euh, et en, nous voyons également donc, euh, le pangolin qui est là. Donc, le pangolin est, euh, qui est juste à côté de euh, Mona Angelina. Donc, on sait bien que le pangolin, c'est l'animal qui, qui a transmis la maladie aux hommes euh, et il est responsable de cette transmission. Donc, on regarde bien les études scientifiques. Donc, le pangolin est euh, l'animal qui, enfin, qui a pu transférer donc, en fait, le virus euh, du chauve, de la chauve-souris vers l'homme. Et voilà donc d'autres études aussi. Vous trouverez donc énormément d'articles sur le net qui nous rappellent que le pangolin, le petit mammifère qui aurait transmis le virus à l'homme. Alors regardez bien. On voit que Mona Angelina, elle est juste placée à côté du pangolin. Alors, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas la signification de cet agencement des, des images, mais on va, le, on va le découvrir grâce à la langue arabe. Donc, Mona Angelina. Donc, en fait, on va chercher le, le rapport entre, euh, entre l'image de Mona Angelina et le pangolin. Donc, quel rapport y a-t-il entre les deux images Et bien sûr, euh, cela, on va le découvrir grâce à donc à la langue arabe. Alors, on regarde bien donc la définition euh, du pangolin en arabe, qui s'appelle el naml el harshafi, et on l'appelle également el naml mongelina. Voilà. Donc, en fait, mangelina » c'est euh, le nom euh, du pangolin en arabe, en langue arabe. Voilà, donc le lien, vous voyez, en fait, euh, la revue de, de, de l'économiste, euh, en fait, elle nous donne des signes, des symboles à déchiffrer euh, pour en trouver le sens. Alors, la balance également, qui, qui, euh, cette balance euh, qui pèse les populations, donc euh, je pense qu'il y a aussi euh, ce projet euh, d'équilibrer la population ou bien... Euh, de faire le ménage dans cette population qui apparaît trop nombreuse pour certains. Voilà donc j'ai fini cette analyse de cet extrait très court du film canadien iPad Goat. Et également de quelques images de l'économiste de 2017 et 2019 qui sont, qui sont vraiment conformes et qui attestent, qui confirment les prédictions du film canadien iPad Goat. Donc voilà, je vous laisse, j'espère que cette analyse vous a plu. Je vous laisse donc et la prochaine fois, donc, je ferai une deuxième analyse de ce film iPad Goat, toujours en rapport avec l'événement du coronavirus. Voilà, je vous remercie et à la prochaine fois.